down, down red, down Vas-y, je me barre Revox par le 4 Vas-y Il y a quelqu'un redster, je l'entends depuis tout à l'heure. Qui Dedans le red? Je sais pas, mais... Vas-y, tire, tire de ton C'est sur moi, Balcon. Balcon Aviation, c'est rentré. Traco. J'ai réussi à reprendre le top red. T'as le red? Ouais. Ok, nice. Ah, c'est le window. Bless, take it, take it. Attends, je laisse tranquille, Revox. T'inquiète, t'inquiète. Putain, j'ai envie de me faire une fois encore. Non, le raca, l'XT75H, euh, moi, nice. C'est master. Il est où Oh Il a la, a la la, la, a la, a la J. j Mort porte piano, non mais putain, bien joué gros Deux porte piano Deux, deux porte piano, un qui va passer sur le site Ok il est rentré piano Un qui, un qui Nice, un qui plante à la bridge Non il push, il push à la rota du site Un qui est passé par est euh, le, vers, le petit ouais. closet, le petit closet Ouais Fly. Ah mais bah, il est tout prêt, il est close alors Ok, dans la bridge, vers le petit muret. I call, I call. Non, no, I... Ok, yeah, ouais, il est sur le, sur le ping. Nice, et l'autre, il était au muret. Il est au muret, il y est, il y I'll est, I'll il I'll y I'll est. Call. Sur ping 1, ping 1, il est crouch. Nice, let's go. Putain. Les ça, lui, mais... Putain Bien joué Chizzy Nice Je vais voir. Oh là là. Bon coup, Voilà, heureusement que j'ai fait le clutch avant. On va les déchirer maintenant. Je Oh là là Non reste Mais main main main porte main Vas-y c'est mon frère Bah je mettais goted là 5 secondes qu'un allié quoi? Hop fort éliminé. Je C'est te... chaud. Nice, tu dis. Ah, moi, je veux télécharger la bêta là de X defiant Je vais d'essayer. Je vais aller voir comment faire. Bah, c'est une bêta fermée, mais je peux avoir un accès, j'ai vu. Voilà. Déjà, il fait froid. Donc ça. Le Dernier agent, hop fort. C'est oui. 4 par sûrement par en dessous. Je dois recharger, Je dois recharger. Oh. Il y a un mec dans le main. 70 de même plus. pas comme Je sais pas Ouh. Nice j'ai Vas-y va sunrise, va sunrise je te le drone Attends toujours le bac J'ai envie de push Le bloc a début sur le putain merde, putain J'en vais en bas Oh, mort en bas, oui. mort, mort Tu peux me le deny encore Le truc mais jette le dessus cette fois-ci Dessus, Pourquoi dessus hein. Parce que, vas-y, comme ça ils se pas, bro. voilà. Ah, ok, je savais pas ça. Bon. Mort Ok, okay tranquille, tranquille. Oh là là. Putain, mais pète les couilles que c'est fou Vas-y, vas-y, try, try, try dans l'entrée gros. Nice ça débile, nice. il se oh dans l'entrée sur Shift 3. Ah, je l'ai là, mais on est trop fort ah, quoi. Moi, si y'a du stuff sur la verrière, j'ai genre. Oui, mec, uh, face y a gauche. Y'a rien, les gars, y'a oh rien, y'a rien, y'a rien. Y'a ouais. pas de retard, rien. Tout le monde, vas-y, viens, viens. Vas vas vas vas vas vas vas Attends, je lance sur une. ligne une carte, tu balances. Allez, balance à gauche, balance à gauche. Non, tu m'as flash, gros. J'ai balancé une Vas-y, une... go. Oh, Gapon. Je suis mort. J'ai un flash. Oh il a bouché derrière le bar. ouais, Shaco. côté Dernier checo. Pas d'infos sur l'ast. Tu peux droner, hein. Attends, attends, reste tranquille, Attends. Ah il est là, il est piano, piano, piano. Sur ping À Un seul agent allié en vie. One server side. Deep. Oh. Ouais, boum boum, boum. Y'a un mec au Office, office. Putain, je bug trop, moi là, c'est un jouable. Petit oh en mort. fais ça dans le main. Ah, office, ne piquez pas, nice. Là, c'est des initiations. Il pique à la, grande, à la porte. T'es pas mort frère, Shatter ou pas Shatter de J'voulais deux coupes frérot bon. Ennemi éliminé en Master, et la tu es ouverte Dans les stairs Ouais il était dans les stairs Bien joué T'as mis un reflex shot Oh je, je mets un scope, flash scope, un scop Ah Il est pas dans, il y a la cam Stairs hein non, mais la Ouais ah ouais, il y est, ouais. nice, super Nice C'est vrai il est low, derrière le bomba J'espère que ça remonte souvent Ouais je sais pas, c'est la merde un peu Bah c'est horrible Il reste 15 secondes A gauche, A gauche, à gauche 5 secondes Ah, euh, toilette Nice Oh la oh la, là là, let's go